Moi, le Yearbook c'est mon référentiel en fait de l'année sur où en est le marché sur un certain nombre de sujets dans le digital. Donc ça va être un guide que je réutilise à chaque édition. Je suis face à une problématique, je vais aller le consulter, je vais regarder quelles études de cas étaient dedans et ça va soit me donner des idées, soit me donner un peu un carnet d'adresse. On est toujours voilà, en, en attente de ce Yearbook qui donne une évaluation très fine par des spécialistes de chaque marché ou de chaque solution. Et donc c'est très riche justement pour s'assurer qu'on est toujours en ligne avec les meilleurs techno du marché. On le conçoit toujours de la même manière. On essaie de travailler avec nos cabinets conseils très, très en amont, un peu plus de quasiment un an avant. On choisit les thèmes qui vont faire l'actualité digitale des, au moins des deux prochaines années. Et puis, on rentre un petit peu plus dans le détail avec ces cabinets conseils pour savoir s'il vaut mieux retranscrire ceci à travers des comparatifs, à travers des use cases, un mix des deux. Je trouve ça hyper intéressant de pouvoir partir justement avec un book qui synthétise ou qui reprend tout ce qui a été dit que forcément on ne peut pas assister à toutes les conférences et échanger avec toutes les personnes présentes. Mais c'est surtout cette, euh, le niveau de synthèse de Cherbook qui est ouais, excellente et c'est un outil avec lequel il faut partir. Ouais. Mm.